Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy, J'espère que vous allez bien. On est à Nîmes avec un pro du parcours et du free run qui s'appelle Raphaël Bourget à La ville, comment tu vas ouais, Ça va, ça va. Piqueable. Il fait le buzz en ce moment sur Instagram, sur les réseaux. Il fait des tricks de fou. Et du coup, j'ai eu l'idée bah, de le rejoindre dans sa ville. Et on va voir bah, si on peut comparer. Du coup, j'ai pris euh, le trial. Je pense c'est le vélo qui va ressembler le plus à ton sport. Vas-y, montrer vas les spots. Let's go. Let's go. Let's go. On va faire un petit échauffement tranquille, on va déjà voir l'extension On va pied et moi avec le vélo de là-bas à là-bas, 2,50 50 Yes Ah ouais facile Moi aussi ma jambe regarde elle est bien échauffée là, regarde hier je suis tombé On tu le voit bien t'inquiète pas Ah ouais tu vois en plus ma jambe elle est, elle est bien bronzée de l'été tu vois donc euh... <rire> yeah. yes. Après la longueur, on va se comparer sur la hauteur Ouais un allez. petit mur On peut tenter celui là Regarde ce que je donne en détente sèche aussi en parcours Perso je préfère avec mon vélo, regarde je vais te montrer une fois Yes. chaud. On voit la détente, plus gros On tente celui-là, allez Bien yeah. Allez Là on doit yeah. avoir un euh, 40 je pense Un 45. un bon 40 Tu peux la 40. 40. 40. Là pour en deux Un 40 c'est un En partant deux pieds mais en prenant un petit, un petit pas d'élan T'as vous qu'à choisir, Je préfère faire à droite On va. Yes, merci. la oui. descente. On va partir oui. le matin. Ouais, ouais, mais ça me plaît déjà. Tiens, attends, tu sur ton mur oui. là, ça passe tout juste. Oui. Là-bas. Oui. Après, il va là-bas, mais avec le vélo, c'est un peu chaud T'as toi à sauter genre ce que j'ai fait là L'idée c'est pas qu'il arrive sur la grosse largeur C'est qu'il arrive là dessus tu vois ça fait 4 doigts On va voir ta wow. précision wow. ah, ah, oh, oh. Wow. C'est pas non plus léger celui -là. T'aurais pas un petit mouvement à m'apprendre Ouais, par ah, un Bah, Socha, je vais expliquer ce que c'est ouais. le mouvement Cool, Socha, c'est ça Alors, la base de Socha, c'est D'abord, tu vas devoir euh, réussir à monter sur le mur En posant tes mains, moi, je pense que t'auras aucune difficulté à faire ça <rire> ah, okay. ah, Là, le risque dans le Socha, c'est de... que, que tes pieds, ils tapent et <rire> que tes tibias... Ouais, ouais, ouais. C'est bon, ça, je connais avec et le vélo, là. Hop T'es renforcé Hop Nickel voilà. Yes alors toi, euh, le, le défaut en général ouais. quand on apprend de ce chat, c'est de courir vers le mur comme ça. Alors qu'en fait c'est un peu comme euh, faire un saut de précision, tu dois chercher ta détente derrière toi. Faire comme si tu allais faire un plongeon. Pour avoir plus d'amplitude en fait. C'est ça. Ouais. Vas-y on bouge juste derrière. Du coup Rafi nous a lancé le défi de faire ce mur là. Ouais. Ah, cette pierre ici. 2m50 encore faut rester là-dessus. Euh, toi, tu voulais remonter là, c'est ça? Ouais, et renvoyer, et renvoyer là-bas. Là L'enchaînement, quoi. Allez. Il commence et je reproduis avec le vélo. Quand tu veux. Oh, okay. wow. Allez, à moi. Je vais partir du bas, même. Tiens, je vais compliquer la tâche. Partir de là. C'est ah, un bon petit gap le premier déjà là. Ouais, oh. yeah, c'est beau. Ça, c'est validé. Il était pas mal celui-là. Vas-y, on continue. Ouais. Un, un, un. Ah oh, oh, oh, oh le choc avec le vélo c'est déjà pas mal hein. Ah, L'idée euh, oh donc lui il s'est rajouté un petit peu de challenge. L'idée c'est ce qu'il appelle le stick en parcours c'est d'arriver et de bloquer il a pas le droit de bouger quoi. Yes. Okay. Ouais j'ai un petit prêt à ça te proposer c'est si là de là à là euh, non de à là bas à là bas ouais là bas là bas là bas. Là-bas, peut-être que c'est possible, mais alors euh, niveau matériel, ça sent la casse de la roue arrière. Ce que je fais, c'est que je le fais déjà d'ici. Là, il y a déjà au moins plus de 3 mètres de long. J Écoute déjà la réception, le bruit de ma roue arrière là. Ouais. <rire> <rire> T'as vu, il y en a, ils ont essayé, hein. c'est mal passé. Hein. Les pauvres, euh, ils ont été déplumés sauf pigeons. Imaginez-vous à pied de là jusqu'à là-bas. Oui vous reconnaissez on est revenu au point de départ et je vais lancer un petit défi à raf on va voir s'il va y arriver l'idée ça va être de partir tu vois de ce mur là déjà monter dessus et après de sauter à celui qui est en bas un petit saut réception pas très large ah moi je peux faire lancer après celui-là. ok le mec je pensais juste un petit saut et en fait euh, il veut arriver avec de l'élan si j'ai bien compris faire ce qu'on a ce que tu m'as appris tout à l'heure le saut du chat là Paralement. et réceptionner ouais. ouais franchement je te le fais en vélo d'abord et je suis curieux de voir ce que tu vas faire <musique> C'est chaud Mec je sais pas comment il va faire Genre il va sauter mais en fait tu vois même pas l'atterrissage Il me fait peur C'est un grand malade C'est un grand malade les gars Je vais lui proposer un nouveau défi là Un petit coup de précision C'est le même saut Sauf qu'il faut arriver sur la barrière, juste là-bas, il y a de l'eau à droite, du coup si on tombe, on tombe dans l'eau. Qui va tomber dans l'eau <rire> Aïe aïe aïe, petit défi précision. Allez, on va voir ça. Du coup c'est celui-là, partir de là, aller sur le muret en dessous. Et le truc sympathique c'est que l'eau des Caraïbes t'attend. Une eau bien claire, bien propre. propre. Perso j'ai pas envie de tomber dans cette eau moi, elle a pas l'air... Je sais pas ce qui se passe dedans. Foumi qui commence Allez on va ça. Celui qui gagne, il commence. Qui foumi Qui foumi Yes, du coup je commence, par contre du coup, vu que t'as perdu, t'es obligé de rentrer au moins une figure dans, dans le saut Ok ça me va okay, okay, ok, on est chez toi, hein, ouais. je t'impose des trucs C'est bon d'accord ouais. J'avais pas envie de tomber dans l'eau Rap, il va s'envoyer avec une petite figure, il me l'a pas dit encore Je sens qu'il a une petite pression là, on commence à monter le niveau dans la vidéo D'ailleurs tout à l'heure j'ai envie de faire un défi On va faire le vélo contre le parcours On verra, je pense qu'on essaiera de se trouver plein d'obstacles Pour aller plus vite où sera le plus stylé Que rester bien jusqu'à la fin oh, Il y a plein de caca de pigeons là-haut Fais gaffe de pas glisser <rire> Mets les mains sur le caca yeah, Tu là-dessus Ah ouais backflip Tu tombes déjà, t'es pourri par l'eau euh, noire de Nîmes Et après tu te fais attaquer par un signe Yo oh, Il m'a fait flipper. Yes Hop C'est validé Oh merde <rire> La main dans oh, la merde tu vois, tes mains. Dans le caca de pigeon pas. Ah Bertin, il y a un seul caca. Il y en a un seul. Il y en a un. Je vais proposer un dernier truc pour elle, juste avant Allez. de changer de spot. Pour ma part, je vais partir en socha ici comme ce que j'ai fait tout à l'heure. le but c'est atterrir sur celui là. Ah, et là, ensuite dropper jusqu'en bas. Et il y a 3 mètres quoi. Il y a 3 mètres ouais, il y a 3 y a... mètres environ. Et pour ma part, je vais envoyer un petit trick à l'atterrissage. Je vais voir parce que j'ai les cuisses elles sont un peu fracasse aujourd'hui. Mec c'est super haut là. C'est haut oh, oui. Il faut encaisser l'impact. Du coup on fait pas de chifoumi, j'te... Tu me laisse commencer bah, Vas-y commence Et pour ça, tu je okay, vas faire un vélo Mais t'auras pas une rotation Euh... euh non, <rire> je fais pas de rotation <rire> Non, ça ira <rire> Bah allez, chichot Chou chaud Chou yeah. Attends mon gars Lourd Moi ouais, je vais m'écraser en bas Ça va être sympa J'ai un dernier défi avant qu'on quitte le spot. On va te lancer un petit défi sur ces escaliers. Est-ce que tu arriverais à les descendre sur les mains Et moi, je dois aller descendre uniquement sur la roue avant joueur. Comme ça. Tock, tock. Bonne idée. Un petit challenge. Celui qui descend le plus de marche. Il faut Allez, je commence. Faut bien, bien, bien. Allez, je suis le roi bien, du chiffon en Arrivé là. Je sais pas comment. Avancer. Ah si peut-être Viens Wouah Regarde comme il a la pression là t'attends en hein. bas Ah ouais Facile Ouais Ouais. Ça va être tellement simple La remonter, la remonter, la remonter Allez défi, défi, défi Alors là, si t'arrives là. <rire> Ah déjà, bah, Ah j'ai vu vrai. que t'allais faire Mais d'accord si y'avait plus loin que toi ah, vrai, vrai, Ouais il marche pas ah, Ouais c'est vrai ça Ouais <rire> ah, faut y aller direct En ce moment ça vu. serait énorme de voir oh. <rire> Il y a de l'eau, le parcours euh... Alors tu vois bientôt il y aura un contenu qui va se retrouver parmi ouais. la liste <rire> euh, Ouais, feu là Ouais le but c'est de traverser, de faire un aller-retour Comment là Du coup, on est où, Raph Là, on a la maison carrée dans un centre ville de nuit stylé C'est quoi, du coup, ça C'est la maison carrée. C'est la maison carrée. Ok. <rire> on cherche un sur Wikipédia. Qu'est-ce que la maison carrée Voilà. <rire> oh. pas On a un super guide. Hein. On a un guide de parcours, mais pas forcément guide touristique, les gars. Ah, je sais qu'il y a des bons spots ici, c'est tout. Voilà, c'est un spot de parcours, quoi. Voilà. ça a été créé pour le parcours. Et Ici, juste là là, il y a un bon petit gap. Alors pas dans ce sens là, mais dans l'autre sens plutôt. Et après je crois que tu veux me faire sauter de là-haut là. Tu vois. Tu vois, les 3 mètres de haut là, il veut me faire faire ça là. C'est haut, quand même C'est un petit peu haut. On va faire celui-là déjà. Oh, facile, facile. Je le faire en duo du coup, on hein, va le faire ensemble. Un, deux. Ah c'est un peu trop en avance, hein ouais. Mec je fais un. Il a déjà sauté. <rire> bon, en vrai, c'était facile. Je vais lui imposer une petite figure. Je vais lui imposer un front. Ouais, en posant les mains tranquillement. Vas-y, saute-chat, front. En plus, il commence à pleuvoir, ça glisse. Du coup, euh... propose, avant que ça soit encore plus dangereux, faire le saut de 3 mètres de haut devant euh, comment le, le carré. La maison carré. C'est une belle fin de vidéo, ça, non Ouais, Allez. on a le droit Ouais, bien sûr. Mais... On... Oui, on a tout le on on a a droit. Et okay. le guide, après tout, on a le droit. Et attends avant on avait dit « on va faire le saut et après on se fera un petit défi, toi contre moi, on va faire un petit truc de vitesse, de franchissement… Auré, peur » Aurel aurait-il peur Non, c'est haut, c'est haut de ouf. Hein. Ouais, ouais. Attendez, je me recule. Je crois que j'ai fait un trou dans le sol, là. Ah oui Avec un petit salto avant, s'il te plaît. Il est fou wow. En plus, c'est pas un sol bien lisse, ah, t'as toujours un, un, petit, un petit pavé qui t'attend bien dans le, dans le pied. là Allez, je vous l'avais promis, on va se faire un petit battle avec Raph. Qui ira le plus vite pour descendre ces 4 euh, niveaux Raph, mets-toi un plus à la à chaque fois, il fuit la cam. Ah, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner. Et suivre Raph, bien sûr, parce que franchement, il a été. Un bon guide, il nous a bien aidé pour cette vidéo Franchement Nîmes, j'ai bien aimé C'est la première fois que je viens ici Proposez une prochaine ville d'ailleurs dans les commentaires Comme ça peut-être que j'irai chez vous Je me lance à fond là sur Youtube donc euh, yes, Eh oui RafouBL Yes Je mettrai le lien dans la description Maintenant place au battle, ça rigole plus Let's go 3, 2, 1, 2.